Certains auteurs sont indissociables d'un duo, que ce soit parce que durant une partie de leur filmographie ça a été le gros point fort de leur créativité, que ce soit simplement par le biais d'une rencontre fortuite ou que ce soit simplement autour d'un film mais qui a été réellement impactant. Ces grands duos, ou ces plus petits d'auteurs du cinéma, se complètent souvent dans leur manière de mettre en forme et de construire des œuvres de cinéma où chacun y trouvera sa place, que ce soit simplement par le biais de la construction évolutive et dramatique de leur filmographie, ou que ce soit simplement parce qu'ils veulent imprimer chacun leur vision du cinéma et qu'ils y trouvent leur compte en travaillant ensemble. Que ce soit des frères et des sœurs, que ce soit des amis ou des collègues de boulot, que la rencontre soit logique ou fortuite, ou simplement qu'elle vienne d'un fragment de seconde où ils se seront dit que leur réunion fonctionnerait, ces instants où le cinéma nous offre des rencontres surprenantes sont parmi mes instants préférés, donnant souvent lieu à des œuvres sortant de l'ordinaire, mais surtout des œuvres assez folles dans leur construction et leur développement. Et le réalisateur dont on va parler aujourd'hui semblait tout simplement indissociable de son frangin. Car le duo qu'il formait était un duo légendaire de cinéma, un duo d'auteurs qui a fortement marqué l'histoire de ce dernier, avec des films tout simplement exceptionnels la plupart du temps, mais quand ce n'était pas le cas, des œuvres iconoclastes iconoclaste dans leur forme, surprenant dans leur fond, parfois même délirant dans les sujets qu'ils choisissaient d'évoquer. En tout cas, une chose est sûre, ce duo de metteurs en scène américains a révolutionné la manière que l'on avait de concevoir les œuvres indépendantes. Joel Cohen a marqué le cinéma avec son frère Ethan, mais aujourd'hui c'est seul qu'il décide de revenir à la réalisation, mais en gardant un héritage évident. Celui qu'il a forgé avec son frère au cœur d'une filmographie riche et plus que noble, dans laquelle on ne compte plus les nombreux chefs-d'œuvre qu'ils nous ont offerts, comme les fragments de cinéma plus anecdotiques, mais tout aussi jouissifs et les œuvres culottées et osées qu'ils ont pu nous offrir. Et cela dès le début de leur carrière avec un quatrième film extrêmement méta et extrêmement récompensé. Un quatrième métrage qui les a placés comme des auteurs à suivre absolument, notamment parce qu'ils ont su capter une essence cinématographique et dramatique d'une intelligence rare, emportée par la même par une vision du cinéma romanesque et cauchemardesque, mettant en scène la descente imagée et lunaire d'un scénariste cherchant l'inspiration dans une époque trouble de l'Amérique. Barton Fink magistral. Que ce soit par le brio de la composition d'une mise en scène que Joel Cohen avec l'aide de son frère sublime de bout en bout, pour lui donner toute sa portée dramatique, fantaisiste, chaotique ou simplement humaine, mais aussi dans une écriture disséquant avec une logique imparable, les traumas d'une époque cinématographique qui les fascineront tout au long de leur carrière pour un moment de cinéma où ils offrent à John Turturro un rôle magnifique et fantasmagorique dans lequel Joel Cohen et son frère posent toutes les bases de leur névrose personnelle. Bien plus encore que d'être une œuvre méta, c'est une œuvre très intime et particulièrement fragile de la part de l'auteur. Joel Cohen, avec l'aide de son frère, ont fait de leur filmographie une immense exploration du point de vue de l'homme sur la société, mais également du point de vue de l'auteur sur une œuvre de cinéma. Car si leurs œuvres sont remarquées, ce n'est pas uniquement parce que leur style est unique dans le drame ou la comédie, mais c'est également parce qu'ils savent toujours comment placer correctement leur personnage au cœur d'une situation poussée dans un extrême aussi bien tragique que loufoque. La générosité de leur cinéma repose simplement dans cette idée que bien plus encore que de réussir à mettre en forme et à galvaniser les yeux de chaque spectateur par le biais simplement d'une situation, Joel Cohen, avec son frère, était toujours capable de faire de cette situation une simple base d'exploration pour toute une suite d'événements amenant leurs protagonistes ou bien dans l'absurde, ou plus simplement dans le pur archétype traditionnel et pourtant si cher à leur cinéma du héros face à l'inévitable chaos de son temps et de son époque. Cette intensité du geste et cette brutalité dramatique, on le retrouvera dans ce qui est actuellement reconnu par beaucoup de spectateurs comme étant leur film le plus connu et le plus grand. Une œuvre qui les a totalement imposés auprès du grand public, pour un moment de septième art que non seulement ils ont su sublimer et emporter avec une puissance rare, mais surtout une œuvre qui sonnait comme inespérée après une longue vague de comédies parfois un peu trop loufoques de la part de Joel Cohen et de son frère, avec ce parcours de cowboy cherchant à sortir du système après avoir trouvé une mallette remplie d'argent. No Country for Old Men est un grand un immense et fantastique morceau de cinéma rare et envoûtant qui fascine par de nombreux aspects mais qui ressort surtout comme une œuvre intense et juste, un film qui a prouvé que les frères Cohen n'avaient rien perdu à l'époque de leur fougue haletante et de leur passion pour le suspense, développant ainsi un moment de cinéma qui renoue avec les grandes heures tragiques de Joël et de son frère pour un film que personnellement j'ai adoré et qui fait clairement partie des plus grands films de tous les temps et une œuvre que j'adore encore et encore regarder tant elle me fascine à chaque seconde. C'est juste brillant, fou, hypnotisant et d'une immense maîtrise. Que ce soit par la comédie, que ce soit par le drame, que ce soit par un cinéma de genre extrêmement codé mais qu'ils ont toujours cherché à respecter, Joël et son frère ont fait du cinéma un terrain d'expérimentation dans lequel ils parvenaient avec une puissante logique et une imparable maîtrise à donner lieu non pas uniquement à des œuvres prenantes et intenses, ce qui était indéniablement le cas, mais aussi à des moments de cinéma acceptant cette idée de réflexion poussée autour du 7 art. Car si certains de leurs films ne s'en cachent pas et vont clairement se poser comme des mises en perspective du cinéma lui-même, c'est avant tout par le trajet de leurs personnages et par la parabole qu'ils donnent à leurs aventures que Joel Cohen et son frère poussent cette intense réflexion jusque dans un retranchement où l'identification primaire du spectateur parvient facilement à se faire, que ce soit dans l'aspect le plus dramatique ou le plus comique de leur film. Et cet aspect plus burlesque de leur cinéma, on le retrouve tout particulièrement dans une de leurs dernières grandes comédies. Une comédie renouant avec cet aspect critique d'un Hollywood les fascinant, en composant une balade surprenante dans une époque lointaine de la création cinématographique, pour à la fois critiquer et remettre en avant les lointains démons du cinéma moderne, mais aussi pour se moquer un peu du système de production parfois mis en place à Hollywood, au cœur de ce chemin de croix d'un grand acteur, d'un détective et d'un jeune premier, découvrant l'envers du décor. Avec César et tout bonnement jubilatoire. Pas forcément toujours parfait, mais comme le furent les trois quarts du temps le travail comique et décalé de Joel Cohen et de son frère, et si ce n'est jamais à la hauteur de la promesse initiale, clairement un peu trop ambitieuse, il reste cette fibre critique et jouissive qui emporte l'ensemble de l'œuvre et qui lui donne ce ton si particulier, que ce soit dans le rythme global d'un long métrage jouant à merveille avec nous, ou que ce soit simplement dans l'aspect comique et burlesque d'un tout cinématographique purement et simplement délirant qui aime pasticher et parodier un Hollywood qui semble bien lointain, à moins que... Mais aujourd'hui donc, Joel Cohen revient seul, mais pas pour autant démuni, ça je peux vous le dire. Poussé par cette passion toujours immense pour les grands récits romanesques et épiques, le cinéaste s'attaque à un monstre, car pour la première fois le cinéaste américain solo-commande de son œuvre, cherche à adapter un classique de la littérature anglaise pour un moment de cinéma qui sur le papier se pose comme une œuvre ambitieuse et sacrément démesurée dans son genre. The Tragedy of Macbeth est une promesse de cinéma folle de la part de Joel Cohen, mais une promesse qui titille tout de suite la curiosité des spectateurs pour une œuvre qui semble audacieuse, plus classique dans son écriture et sa manière de jouer avec les personnages, mais peut-être que dans son classicisme certainement assumé, Joel Cohen y trouvera un moyen de parfaitement conjuguer sa forme si particulière d'écrire et de composer ses récits avec l'héritage visuel et narratif qu'il a construit avec son frère depuis de nombreuses années. En tout cas, la promesse semble magnifique et j'ai tout simplement hâte de découvrir ce que Joel Cohen seul va donner comme long métrage.